Bonjour à tous, bienvenue dans l'atelier, c'est Franck de Créolignum. Vous m'avez vu dans la dernière vidéo réaliser ce petit miroir d'aide au sillage. Aujourd'hui, je vais réaliser un gabarit pour vous aider à raboter vos champs parfaitement d'équerre. Bien sûr, on peut faire des variantes. Vous pouvez adapter l'angle du gabarit suivant les angles que vous avez à donner à vos champs. Le plus difficile, ça va être de trouver les aimants qui vont aller sur ce gabarit. Il existe des tonnes de sites qui vendent des aimants. Moi, personnellement, je suis passé par supermagnet.de. Excusez-moi, mon chat fou bordel. Toujours énormément de mal à raboter parfaitement d'équerre par rapport à la face de référence avec un rabot. Alors, je sais pas pourquoi je dois être manchot, mais si je peux m'aider d'un petit gabarit, ben bah, franchement, je serais j'aurais tort de m'en priver. Donc, je vous partage cette petite astuce. Euh, L'idée c'est de la reproduire facilement, très rapidement et que ça soit ultra efficace. Vous allez voir, franchement, ça vaut le détour. Alors, bien évidemment, vous avez un certain nombre de rabots, vous avez des rabots de différentes longueurs, différentes largeurs, ça sera à vous d'adapter ce gabarit à la taille de vos rabots. Bien sûr, il y a une, y a une contrainte à respecter, enfin deux contraintes à respecter, c'est d'avoir un morceau de bois parfaitement d'équerre et une cote à usiner qui soit la plus précise possible. La deuxième contrainte, ça va être de mesurer précisément la petite partie qui se trouve ici entre la lumière et le champ du rabot. Il va falloir faire une rainure la plus précise possible c'est à dire que votre gabarit va, va venir affleurer votre fer de rabot je suis désolé pour le, le charmer, il commence à me casser les oreilles yeah. Yeah. Hey. Yeah, Woody. Ah, je vous présente Woody, notre nouveau chaton bon, il est un peu turbulent mais bon il est un peu comme moi je pense qu'il va être bien casse dans les vidéos à venir la première euh, contrainte par rapport à la longueur de votre rabot, ce n'est pas trop un gros problème et c'est vraiment la deuxième. Si vous ne faites pas un morceau de bois qui va venir parfaitement affleurer le bord de votre fer, vous risquez de réaliser une micro feuillure sur le champ de votre pièce de bois. Bien respecter la cote ici à la feuillure, même si le fer mange légèrement le, le gabarit, ce n'est pas trop un gros souci, il vaut mieux ça que dans l'autre sens. Pour réaliser ce gabarit, vous allez avoir besoin de morceaux de bois assez épais, 30-35 mm, de la longueur de vos rabots, donc si vous en avez 4 rabots, vous allez devoir faire 4 morceaux de bois cela dépend des rabots que vous utilisez pour redresser vos champs moi personnellement je viens d'avoir 3 à faire les morceaux de bois comme je vous le disais, 30-35 mm d'épaisseur vous allez devoir faire une feuillure dedans et y insérer des aimants des aimants assez costauds pour pouvoir être fixés sur le champ du rabot avec les aimants que vous pouvez trouver dans le commerce, il n'y aura aucun souci ça résiste en général 3-4 kg pièce sur des petites pastilles de 1-2 ou cm d'épaisseur maximum ça fera largement le job. Alors bien sûr, il faut soit les coller, soit les visser. Moi personnellement, je suis parti sur le vissage. Ils ont un trou fraisé. Par pitié, évitez les sites comme Amazon et tout ce qui est euh, ce genre de boutique-là, euh, Mano Mano et compagnie. Pour moi, ça n'a aucun sens. Privilégiez des boutiques qui ont pignon sur rue sur le sur l'aimant. Donc je vous disais tout à l'heure en début de, ma, de vidéo, sur supermagnette.de, vous allez trouver tout ce que vous voulez, des aimants de toutes les tailles, de toutes les formes possibles et à des prix pas très cher donc je suis parti sur ce site là j'ai trouvé très rapidement mon bonheur des aimants cylindriques avec des trous fraisés pour pouvoir y mettre une vis rien de plus simple c'est facile à réaliser regardez ce que je vous disais la feuillure doit être parfaitement au même niveau ici dans l'angle là par rapport à la lumière de votre semelle de fer de rabot c'est un truc à respecter sinon comme je vous disais votre fer va venir légèrement ben, si vous ne respectez pas la cote vous venez comme ça, je grossis, hein, je schématise, vous allez faire une feuillure, forcément vous allez creuser et vous allez faire réaliser une micro feuillure. Donc l'intérêt c'est de venir faire affleurer ce, ce champ à la verticale par rapport à l'emplacement de votre fer de rabot. Je m'exprime peut-être un peu mal, mais c'est le principe de base, c'est super simple à réaliser, l'important c'est d'avoir une feuillure qui soit parfaitement d'équerre vous pouvez faire la feuillure au rabot à main, à la fraise défonceuse, à la toupie, avec les moyens que vous avez, mais respectez cette contrainte, si votre feuillure n'est pas parfaitement d'équerre, vous risquez de réaliser un champ de travers, vous retournez comme moi au début du problème, c'est à dire vous rabotez de travers, ce <rire> n'est pas le but de la manœuvre. donc forcément si on s'applique dès le départ, on a un truc parfait, allez la suite, on passe tout de suite à la machine, je rabote 2-3 pièces de bois et on voit ce que ça donne, pour réaliser mes gabarits, je vais encore une fois utiliser du bois de récupération et encore une fois, ça coûte que dalle. C'est un message que j'essaye de faire passer au maximum, euh, c'est vachement important. Euh, Croyez-moi, quand il n'y en aura plus, on sera bien dans la merde. Prenez tout ce qu'il y a à prendre, euh, ne le brûlez pas, gardez-le, c'est précieux. Mine de rien, c'est très précieux, là on a de l'or dans les mains, on ne sait pas encore, mais on a de l'or dans les mains. mais trois morceaux de bois sont préparés, alors section 25 par 60 longueur à peu près 320 mm la longueur la largeur et l'épaisseur vous vous en foutez un petit peu vous adaptez vos besoins en fonction de vos outils bien évidemment on revient au problème que je vous expliquais en début de vidéo la feuillure doit venir correspondre avec le bord de votre fer au niveau de la lumière de votre semaine de rabot donc Ici et ici, on peut déduire que là j'ai pas assez d'enlevé de matière Je vais refaire une passe de à peu près 2 mm Je vais ajuster aux petits oignons Je préfère avoir une feuillure un peu plus profonde Et pas être embêté Plutôt que d'avoir une feuillure un peu moins profonde Et me faire une micro comme je vous l'expliquais dans le début de la vidéo Ça ferait une fine bande de bois sur le champ que vous avez à raboter Ça ferait un peu dégueu Donc je repasse ici à peu près 2 mm Bon là vous pouvez voir que ma... mon bois ici est perpendiculaire forcément à ma semelle de rabot et qu'il arrive parfaitement à l'angle de mon fer. Et là, donc j'ai un réglage qui sera optimum. Voici le genre d'aimant que je vais insérer dans les feuillures. Euh, ça résiste à 3 kg pièces. Je vais en mettre 4 ou 5. Je pense que 4 ça fera déjà largement le taf. Je vais percer un trou dans la feuillure à ce diamètre là pour pouvoir y insérer mes aimants. Donc je m'assure une dernière fois que rien ne dépasse, a priori ça a l'air de matcher parfaitement, et maintenant l'heure du résultat a sonné. voilà euh, je pense que c'est assez concluant comme test, <rire> pas, si, pas si concluant que ça au final, donc j'ai peut-être en rajouter un ou deux, je sais pas, mais bon avant de secouer le morceau de bois dans ce sens là, non, là franchement il y, y a de quoi faire, quoi. Euh, me reste à faire une petite finition ici, ici, histoire de dire que ça ne m'arrache pas les mains. Bon, avant de passer à la finition, on va quand même passer un coup de. Aïe, aïe, aïe. Et si maintenant on passait au test, qu'est ce que vous en pensez Bien évidemment quand vous utilisez ce gabarit il faut bien le plaquer aussi contre le rabot sinon il va se barrer en sucette et vous aurez forcément un résultat euh, que vous n'attendez pas c'est à dire un champ pas d'équerre. Donc n'hésitez pas à exercer de la pression dessus, sur le rabot et sur le gabarit, et le tout plaqué contre le morceau de bois que vous avez raboté, le champ que vous avez raboté. Donc on peut constater que c'est parfaitement d'équerre, c'est un gros plus, ça va carrément m'aider dans mes futurs projets J'ai toujours, Comme je vous le disais, j'ai vraiment vraiment vraiment du mal à, à raboter un champ parfaitement d'équerre Et là, ben, c'est bingo, je pense avoir trouvé la solution à mes problèmes Donc n'hésitez pas, refaites le chez vous si ça peut vous aider J'ai fait mes deux autres euh, gabarits pour mes autres rabots en, en off. Il ne servait à rien que je reproduise exactement les mêmes gestes dans la vidéo. Ça aurait été une vidéo assez longue. Deux autres gabarits sont faits. Troisièmement sur chaque. Cinquièmement sur le 5,5. Le petit gabarit pour le rabot de paume. Ça match, C'est pas mal. Il faut tirer dessus. Il faut, faut envoyer du lourd. En général, on prend des petits là-dessus. Donc, il n'y a pas trop de soucis. Ça ira largement. Et... Celui-là pour l'angle faible, et bon, tout le monde peut reprendre des champs aussi avec, c'est pas un problème. Euh, ça marche aussi, il n'y a pas de souci, ça tient ce qu'il faut. Le Guillaume, c'est un peu moins utile, mais des fois pour presser un truc bien droit, ça peut, être, ça peut quand même le faire. Donc, euh, c'est pour ça que j'ai fait euh, forcément, si un va sur l'autre, l'autre va sur l'autre aussi. Donc, c'est pas perdu, ça va dessus et ça peut aider pour descendre une feuillure donc bah, si ça marche bah, c'est cool quoi. Euh, alors vous avez vu hein, ça a été très très rapide à réaliser encore une fois ça m'a pris allez, en gros euh, 5-6 heures parce que je suis lent et que j'aime bien me casser un petit peu la tête donc le plus long en fait là dedans c'est juste l'histoire du rabotage, du, enfin du dégauchissage du rabotage et de faire euh, la feuillure, le reste c'est de la rigolade, perçage, vissage, il n'y a rien de spécifique la finition, j'ai utilisé une huile cirée, celle que j'avais utilisée sur le Malouf, euh, très très efficace, le rendu est assez sublime, ensuite dessus je passerai un coup d'acoustique, un une fois que ça sera bien sec, là je ne le passe pas, ça ne sert pas à grand chose, donc vous avez vu, il très peu de matériel, on peut faire des trucs assez sympas pour nous aider au quotidien dans nos ateliers, coût des aimants à peu près euh, 22 euros, frais de non compris ça me faisait à peu près de 30 balles donc oui alors j'ai commandé des aimants mais pas que pour le projet j'en ai commandé pour la baraque c'est toujours utile d'avoir ces petits trucs là sur le frigo pour poser les papiers bon bref j'espère que cette vidéo vous sera utile que vous pourrez reproduire ça facilement chez vous si ça vous a plu n'hésitez pas à laisser un commentaire positif ou négatif et si vous avez aimé n'hésitez pas à partager et à liker et à vous abonner éventuellement si ça vous a plu sur ce, je vous laisse passer un excellent dimanche. Tout n'oublie pas, si tu veux gagner un sac de copeaux, abonne-toi à la chaîne.